Claire Claire est une femme exceptionnelle. Sa vocation est de diminuer votre stress très vite. Elle vous propose des vidéos qui contiennent de très belles musiques à peu près, comme tout le monde. Et bien évidemment, les très beaux paysages n'y échappent pas non plus. Mais, me diriez-vous, à en quoi est-elle exceptionnelle Dans ses vidéos, elle a eu l'idée d'ajouter la présence de la chaleur humaine. Souvent des femmes. De très jolies créatures de surcroît. Des femmes qui dansent. Des femmes qui nagent. Bref, des femmes dans toute leur splendeur et qui vous racontent par la gestuelle de très belles histoires. Rien que du bonheur, quoi Si alors, avec une belle musique, de beaux paysages, de la belle flore, de la belle faune aussi aquatique que terrienne votre stress persiste, c'est que vous n'êtes vraiment pas bien. Mais ce n'est pas tout. Vous aurez l'occasion d'écouter Claire chanter merveilleusement. Une vraie sirène. Plus encore. Claire ne se limite pas qu'à ça, parce que ses objectifs premiers, c'est tout ce que vous allez découvrir si après. La musique relaxe est la clé la plus importante de la santé et du bien-être. C'est l'antidote du stress qui contribue au développement des maladies. La musique donne du repos au cœur en ralentissant le rythme cardiaque. Réduit la pression artérielle. Ralentit le rythme de la respiration, ce qui réduit le besoin en oxygène. Augmente le flux sanguin vers les muscles. Diminue la tension musculaire et l'hypertension, calme les troubles nerveux. Soulage les menstruations douloureuses. A la suite de cette écoute, beaucoup de personnes éprouvent plus d'énergie et moins de fatigue, meilleur sommeil, immunité renforcée, augmentation de la concentration, meilleure capacité de résolution des problèmes, une meilleure efficacité, des émotions plus douces, moins de colère et de violence, de pleurs, d'anxiété et de frustration, moins de maux de tête et de douleur, signé, clair, diminuez votre stress maintenant de mon côté, je suis vraiment frustrée de ne pas pouvoir vous faire écouter tout ça parce que je n'ai pas le droit de vous le faire directement. Mais n'ayez aucune crainte, je vous transmets le maximum des vidéos de Claire grâce au PDF que vous pouvez ouvrir ou télécharger à partir du premier lien dans la description. Plus le lien de toutes les vidéos de sa chaîne que vous pouvez consulter à tout moment. Voilà, pour être plus précis, ça c'est la chaîne de Claire. Voilà, c'est Claire, Diminuez votre stress maintenant mais nous sommes exactement pas à télé pas autre chose, nous sommes sur la partie vidéo, dans le menu vidéo Et normalement sa chaîne s'appelle Zen Attitude, vous santé avant tout donc ça c'est pour vous montrer, euh, ces, ces vidéos, a, toutes ces vidéos sont ici, ok donc alors relaxation, repos, vous avez certainement entendu euh, ce qu'elle raconte sur sa vocation sur euh, youtube tout ce qu'elle vous offre euh, comme vidéo là il y a un peu de tour, alors euh, vous arrivez ici, vous cliquez sur n'importe, vous voyez ici par exemple c'est la fille qui euh, nage avec des dauphins donc là c'est euh, un balançoire, euh, autre chose. Bien entendu, euh, je ne sais pas, là, ici encore, il y a des filles, il y a. Euh, vraiment, il y a. Voilà, ici, il y a une danse euh, avec un homme. Et ici encore, il y a, il y a beaucoup d'acroatiques euh, dans le vilou de Claire. Ok Donc, vous pouvez parcourir la totalité bon c'est vous allez jusque là, hein. c'est c'est vraiment très très très très très pourri comme comme les en vidéo ah, on, par exemple ici elle montre un bout de mer bon euh, euh, de toute manière bon ces vidéos sont à peu près comme les autres vidéos euh, sur la relaxation et tout ça mais elle ajoute quand même l'élément euh, humain euh, surtout femme et puis, euh, voilà, elle ajoute quelque chose d'autre. Moi, j'ai jamais rencontré, par exemple, des trucs comme ça sur, euh, euh, sur YouTube. Voilà, je ne sais pas ce qu'il y a là. Bon, C'est toujours un paysage. Euh, les musiques, elles sont extraordinaires. Hein? Okay? Voilà, donc il y a euh, autant de vidéos que ça. Elle est vraiment très douce. J'ai oublié de le dire. Est vraiment très douce, et sait parler, et parle à tout le monde et vraiment, il vous apporte un, peu de, un petit chouïa, si vous voulez, de bonheur, rien que, dans ses contacts à travers ces messages. Là, ça, je l'ai passé elle, mille fois, c'est ce morceau, c'est de la musique indienne, qui serait peut-être, qui, qui serait, bravo, bravo, Claire. Ok, bon, vous avez compris, donc, vous avez trouvé ça dans... Et un deuxième lien sur dans la description. Vous cliquez, vous, entre, vous entrez là-dedans et vous regardez toutes les vidéos que Claire a produites. Allez, on continue. Cette vidéo vous est partagée par hashtag partage, le guide des contenus offerts par les grands professionnels du web afin que vous trouviez des solutions à vos problèmes. hashtag partage, c'est au moins une vidéo par jour. N'oubliez pas de liker, de commenter, de partager et de vous abonner. Merci et à demain. Claire.